Bonjour tout le monde, voilà une petite mise à jour du jardin. On est fin avril et j'ai enfin sorti mes, mes plantes exotiques qui ont hiverné à l'intérieur. Donc voilà, pour l'instant encore un peu à l'ombre, le temps de s'adapter euh, au soleil direct. Si vous placez directement les plantes en plein soleil, les feuilles risquent de brûler. Donc cet hiver j'ai quand même eu pas mal de dégâts je ne pense pas que ce sont les températures finalement on a eu que moins 9 ce qui n'est pas si froid par contre on a eu beaucoup de changements assez brutaux on a eu une semaine où il a fait 20 degrés et dans la même semaine il a fait moins 6 je pense et voilà Donc, quel état se trouve mon butia. tout l'intérieur a séché donc ça craint comme vous voyez j'ai tiré une petite ligne pour voir s'il y a une croissance du oui, ou non, et pour l'instant, la lance est toujours bien attachée. Le Washingtonia, par contre, lui, il va super bien, comme vous pouvez constater. ma petite ligne ici et l'autre est là. La croissance est bien repartie, et d'ailleurs, c'est toujours le premier à repartir chaque printemps. Pareil pour l'autre là-bas, mon ici a perdu toutes ses lances. J'ai traité avec du Cuprex et on va voir s'il va reprendre. cas il est nickel, il a pas bougé. Donc, pour l'albizia, il est encore trop tôt. Il va encore attendre au moins ah, moi je pense de voir les des feuilles apparaître, pareil pour des turions de mon vivax, le bambou là-bas. Alors mon laurier rose, comme vous voyez toutes les feuilles ont cramé, je, je les nettoyé un petit peu. Alors ici on voit que les tiges sont mortes, mais plus bas ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle il ne reprendra pas et que les nouvelles feuilles seront produites. Et comme vous voyez, il a hiverné en pot, donc franchement costaud. Donc pour les bananiers, vous voyez que j'ai dû tout couper à ras. Il a fait trop froid, donc cette couche de mulching n'était pas assez mais je suis plutôt rassuré que la croissance reprend comme vous voyez ici et là donc ça reprendra avec d'autres jets et comme les rhizomes sont déjà bien développés la croissance reprendra avec une vitesse vachement impressionnante donc il euh, n'y a pas de raison de passer un été sans bananier